pendant trois semaines non, mais même, ils sont pas dans Oh sang, mince, quoi. ok, bon, on n'est pas dans la mouise. En gros, donc, euh, alors, on récapitule. <rire> Ahmed, Haroun et moi on est positif, ok euh, Donc en gros, pour nous, c'est simple dans le sens où euh, on doit faire des autotests à partir de sois... 72 heures après notre arrivée. Donc à partir de demain, on va commencer à faire nos tests, autotest à la maison. Et dès qu'on est négatif, on peut rentrer on peut rentrer, on peut sortir, pardon, on est déjà à l'intérieur, on peut sortir, voilà, et euh, pas besoin d'envoyer au, au ministère de la santé, etc, c'est, voilà, on gère ça tout seul, voilà, ça c'est cool, euh, pour les filles c'est un peu plus compliqué, donc les filles, comme je vous ai dit, elles sont négatives, pour l'instant elles le sont encore, donc aujourd'hui elles ont été faire leur autotest. voilà, c'était ça, hier je vous ai laissé en vous disant, je sais pas comment on va faire pour demain, voilà, donc en gros ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en caméra, elles sont parties là-bas, et en fait euh, la nana l'a dit, oh, non, il faut un super... Un super donc du coup euh, elles ont pas pu faire le test, elles sont rentrées à la maison voilà et donc j'ai une copine, on a appelé le ministère de la santé en expliquant et la nana elle dit mais euh, mince c'est tout, vous étiez en, en, en caméra, ils auraient dû vous laisser faire machin, donc nous on a dit ben, euh, ils ont pas voulu, donc voilà donc entre temps j'ai une copine en fait qui a pris les filles et qui... donc elles sont parties en fait en gros euh, l'autotest c'est quoi si vous allez devant un professionnel, il vous donne le kit voilà, vous le faites devant et ensuite il vous envoie les résultats Okay. Donc ça, c'est quelque chose à faire le troisième jour et le septième jour pour les filles. Donc aujourd'hui, elles ont pu le faire. Euh, donc demain et les prochains jours, elles vont devoir juste faire l'autotest à la maison et on, devoir, on va devoir l'envoyer à chaque fois. Pour elles, il faut l'envoyer. Et le septième jour, elles vont devoir de nouveau faire un test en supervisé. Donc on va essayer de, de choper, vous voyez, vous avez la possibilité de faire ça en, en, en colle, en fait, en, euh, via caméra. Le problème, c'est que ça part super vite. Donc là, on n'a pas pu bouquer parce que c'est encore trop tôt. Mais voilà, donc en gros, euh, c'est un peu galère dans le sens, Je me désinfecte 30 000 fois les mains. C'est vraiment compliqué à gérer. Mais pour l'instant, ça va. Elles sont encore négatives. Donc là, je suis un peu déprimée parce que euh, je me suis dit que, voilà, peut-être qu'en faisant le test demain, ça allait aller. Mais Ahmed, il me dit il euh, y a des gens qui restent positifs pendant euh, une 33 semaines. Voilà, je suis mal barrée. Hein. Franchement, on est. Ahmed, ça va. Il peut bosser de la maison. Mais moi, le problème, c'est qu'on est censé ouvrir demain. Euh un nouveau restaurant et en fait je suis censée être là-bas pour aider à tout placer etc donc du coup franchement c'est un peu stressant c'est chiant quoi, c'est vraiment embêtant mais bon voilà je me dis euh, c'est tout hein. qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on est plein dans ce cas là et euh, euh, franchement je savais de toute façon quand on allait en France qu'on allait le choper, je savais, je savais qu'on allait revenir avec le covid ou un truc comme ça et quand on est monté dans l'avion euh, je disais à Ahmed mais punaise on est à je ne sais pas combien l'avion était plein il était vraiment plein, sincèrement, et euh, <coughs> ça toussait dans tous les sens, ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est mort, c'est mort et Voilà, donc finalement, euh, bah voilà, on l'a chopé, euh, je ne sais pas comment ça se passe, il faut qu'on se renseigne du coup, est-ce qu'on va devoir faire la troisième dose ou pas euh, voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, j'en ai profité pour faire un petit unboxing parce qu'en fait le paquet il traînait là depuis je ne sais pas combien de temps. Donc du coup je me suis dit allez je vais l'ouvrir comme ça c'est fait. Donc ça je vous le ferai en, en, en j'ai fait en story, mais de toute façon c'est une marque singapourienne. Franchement ça vaut pas de coup dans le sens où je ne pense même pas qu'il livre en France et en plus de ça, s'il livre en France les frais de livraison vont vous coûter un bras. Par contre ce que je voulais vous montrer c'était euh, les, euh, les articles que j'avais choisis. Euh, hop là, chez euh, Modanisa. <coughs> Attendez j'ai un trépied, on va installer le trépied, ça va être beaucoup plus simple, oh, c'est mieux comme simple, c'est que la lumière du jeu. Ouais, Je vous montre rapidement les, euh, les vêtements que j'ai pris de chez Modernisa, comme ça je peux les ranger parce qu'en fait pour l'instant je les ai mis ici. Euh, alors déjà les filles un truc que je vous recommande ces t-shirts, moi j'en ai plusieurs, ce que j'aime bien c'est que le, le col il est bien haut, ce sont des t-shirts en coton, j'en avais déjà un noir, j'en ai repris un, j'ai donc le noir qui est ici, j'en ai repris un autre en gris et j'en ai repris un blanc, ça c'est vraiment le, le truc basique à avoir dans sa garde-robe, vous voyez avec une veste au-dessus, un gilet, euh, vous pouvez mettre ça avec un pantalon, et ce que j'aime bien en fait c'est la longueur, vous voyez ils sont, euh, ils, sont, euh, ils sont longs, ils sont assez longs, et euh, j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup ces, ces, ces t-shirts, je vous mettrai les liens en barre d'information. ensuite donc j'avais pris ces t-shirts soi-disant pour la France, hein. euh, Voilà. de toute façon ils caillaient la plupart du temps donc euh, on va dire que ça c'est pas grave parce que euh, je, je les aurais pas utilisés, je pense, cette robe là franchement les filles elle est canon. Elle est magnifique, elle est magnifique. Et euh, comme je vous disais, en fait, ce, ce genre de robe, ce qui est bien, c'est que vous pouvez porter ça en été, au printemps, en automne, en hiver. Toute l'année, vous pouvez porter ça. Euh, il suffit juste de porter, voilà, avec les bonnes pièces, avec une veste, avec un manteau, avec un pull. Euh, en été, vous portez ça tout seul. Et euh, c'est cette marque-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est la marque El Tatari de chez Modanisa. Et ça, franchement, les filles, j'ai plein de robes de chez, euh, je sais pas, je crois que c'est une designer. Euh, la qualité est juste top, top, top. Alors ça, j'avais pris ça, je m'étais dit pour... Euh, j'avais envie de porter ça euh, à, à l'aéroport, je m'étais dit euh, pour le voyage. Euh, c'est un ensemble. Parce que franchement, ouais, c'est vrai que les ensembles, c'est pratique. Alors c'est un ensemble, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il est chaud. Mais ça reste un ensemble quand même qui est classe. Donc c'est une veste, hein, vous voyez. Et, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça, ça fait un peu... Voilà, c'est très confortable. Et... Euh, un peu sport... sportif mais en même temps c'est classe quoi, vous voyez donc vraiment très simple attendez je vais baisser un peu pour qu'on voit comme ça, ça sera mieux donc euh, il existe en différentes couleurs il est vraiment pas cher donc c'est un ensemble, vous voyez, le... vous avez la veste je vais enfiler le pantalon au dessus de mon legging et vous avez le pantalon et euh, donc je m'étais dit ouais ça, ça fera l'affaire pour le... le voyage et au final, bah écoutez je l'ai des... reçu après je pense que, on va relever un petit peu Ouais, mais là, euh, le voyage, je pense pas qu'on va en voyager d'aussi Mais vous voyez, vraiment. Oh On va pousser ça. J'ai pas pris grand chose, hein, en fait. C'est tout. Ah, si, j'ai pris ça aussi. Ça, purée, je m'étais dit aussi que ça allait être super chouette. Euh, C'est un pull chemise. Donc, vous voyez, le, le pull, il est. Vous avez l'impression qu'il est accroché à la chemise, mais en fait, enfin, en fait on dirait une, un pull sur une chemise, mais en fait, c'est un, euh, un pull avec des manches euh, chemise, quoi. Je trouvé juste super beau. Ça, aussi, je vais le porter pour vous le montrer. Mais euh, ça aussi, c'est voilà, le genre de, de motif en plus qui revient tout le temps. Et euh, je trouve ça super classe. Donc, je me suis dit, ah, super, et tout, je pourrais porter ça avec un petit legging, des bottes. Et finalement, ben, voilà, je le porte ici à Singapour <rire> avec la clim allumée. Je vais l'enfiler. Je vais vous montrer euh, ce que ça donne rapidement. Vous voyez ce genre de pièce, ça fait tout de suite classe. Voilà, tout de suite. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Elle est euh, franchement, ça c'est vraiment le, le truc classique en plus noir et blanc. Euh, super joli, super joli. Bon, j'aurais franchement bien aimé la voir là-bas, mais bon, tant pis. Super. Euh, et et c'est franchement pratique parce que du coup, euh, voilà, vous avez la chemise à l'intérieur. Et euh, vraiment super beau. Je l'ai en taille SM, je crois. Je crois que c'est en taille S, Alors, bref la plus petite taille, il me semble que c'est S, mais super confortable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris J'ai pas pris grand-chose en fait, j'ai pris des foulards que je vous montrerai en barre d'informations. Alors si vous aimez bien les foulards, ce ne sont pas des foulards en jersey, ce sont des foulards, attendez, je vais remonter un petit peu. Ce sont des foulards, vous voyez un peu le tissu, on dirait un peu un tissu de abaya hyper fluide et en fait... Euh, J'en avais commandé un il y a super longtemps, que je portais tout le temps. Et euh, du coup, je me suis dit, ah mais oui, mais je vais le prendre en noir et en, et en nude. Donc du coup, je les ai pris en noir et en nude. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous voyez, c'est légèrement, mais vraiment légèrement... Euh je sais pas, c'est texturé en fait, il y a une genre de texture et du coup, vous n'avez pas à repasser. Ouais, moi, je suis une fle je, je flemme, je la flemme, quand je, je peux éviter, j'évite, voilà. Et alors, euh, je voulais aussi prendre des foulards en soie, par contre, pour les foulards en soie ici, je vous avoue que je suis un peu sceptique, euh, un peu déçue plutôt. Donc, c'est la marque Armine. Euh, en fait, j'ai quelques foulards en soie de chez Modanisa qui sont hyper, hyper, hyper souples. Je vais vous en montrer un. Vous voyez, le, le bruit me dérange. Donc, j'avais pris cette foulard ici et j'ai pris celui-là aussi. J'avais pris aussi celui-là. Euh, vous savez que j'aime bien les porter comme ça. Euh, vous voyez, je plie comme ça pour en faire un triangle. Et ensuite, hop, en général, je viens... Moi, oh, ça va encore en fait, en foulard. Le truc, c'est que... Bon, bon j'en ai un en dessous, hein. J'aime bien, euh, bien quand le tissu il est fin, euh, parce que voilà c'est déjà beaucoup plus léger à, à porter, mais non ça va encore en fait, hein. ça va encore, attendez je vais, là, je vais essayer d'arranger ça, non ça va encore en fait porter en turban, c'est juste que je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment, c est, c est, Moi c est, c est, le problème c'est que je, je ne retrouve plus cette marque sur le site internet, euh, elle n'est plus sur le site internet Celle-là je kiffe J'en ai, ai deux de chez eux comme ça Et ils sont hyper hyper hyper fluides Hyper fluides euh, Voilà mais donc j'ai pris celui-là Franchement il est, la couleur elle est juste top euh, Noir et blanc ça passe partout pas, pas avec la chemise que je porte là hein. Mais euh, voilà et alors j'ai pris Cette couleur aussi marron Que je trouve aussi super pratique en euh... Bien bien rouge ouais, C'est un petit peu quand même tu oui. vois Bon c'est encore positive. C'est sûr à Medaway Ouais ouais. Ouais Il est clairement de gros pieds, un petit moyen aussi que les D'accord, ok. Bon, on recommencera demain. Allez Haroun On est en train de faire une battle là Haroun Merci Haroun, merci Il m'a vu en train de faire l'aspirateur, il est parti chercher l'autre le... aspirateur. Ça va Oui, ça s'éclate hein Allez viens oh, non, non, non mais non, doucement Non mais doucement Harouné, c'est pas un jeu Non non, doucement, ne fais pas ça Donc on voit le prix du, de la spie. Non non Haroun, s'il te plaît, ok je vais ranger ça. Allez Je vous assure que je me trimballe ce café depuis je ne sais pas quelle heure et que finalement ben, je vais le boire froid. Oh là là, on y va depuis qu'on est arrivé, on a commandé puisque on ne peut pas sortir faire les courses. Euh, donc on a commandé en ligne, ça arrive demain. Et ils avaient que euh, euh, un créneau disponible demain. Donc du coup, ça fait trois jours qu'on mange à l'extérieur. Donc ça ici c'est une. ça s'appelle Tach Tish Toche, je sais plus. En tout cas, j'avais déjà goûté une fois. Euh, on a commandé une première fois. Et là c'est la deuxième fois qu'on commande. Franchement, ils font des pizzas délicieuses à Singapour. Vraiment, elles sont super bonnes. Donc c'est un restaurant qui est halal et ils proposent plein de. Plats différents, donc ici on a de la viande et encore de la viande. T'as pris quoi comme goût C'est le poulet. C'est bon Haroun C'est bon mamie Oui, oui c'est bon chérie. Fromage avec du, du chorizo. Voilà, bon ben et voilà. Après... Vraiment la bonne bouffe euh, pizza, coca. <rire> euh... Voilà, Nos filtres Haroun qui, qui crie. Euh... Voilà, 2022, c'est la merde. Demain je te jure, je pense que ça va durer euh, quelques jours. Le 7 jour peut sortir. Quoi qu'il arrive. Sérieux Même si on est positif quoi que Le 7ème jour, on va voir Tu C'est sérieux une, On va s'envoyer une note comme quoi. Ouais, quoi. donc c'est quand le 7ème jour C'est vendredi. Le film, le 7ème jour. Tu te rappelles de ce film, le 7ème ouais, jour Oui. Bon.